Les vertus d'un vrai chrétien vont au-delà d'une simple adhésion au credo du christianisme dans un sens vague ou une conviction intellectuelle des vérités sur Jésus et sur Dieu, ou d'un exercice intellectuel pour défendre ce qu'on appelle communément les valeurs judéo-chrétiennes, ou porter un crucifix, réciter des prières, fréquenter une confession chrétienne, célébrer la Noël et les Pâques. L'une des raisons d'être d'un vrai chrétien sur la terre est de transmettre les attributs du Christ, qui sont la justice, la sainteté, la bonté, la vérité, l'amour, etc. Non pas avec la bouche des reliques religieuses ou des idoles ou des rituels, mais avec sa propre vie dans l'esprit. Aujourd'hui, cependant, la plupart de ceux qui se disent chrétiens n'acceptent le christianisme que dans la mesure où ils peuvent le supporter. Pourtant, quand quelqu'un commence à parler de la justice et de la sainteté de Dieu, on le tâche de fanatique ou de secte. Mais personne ne peut cacher le soleil avec une main. Dieu restera toujours Dieu et sa parole est éternelle. La marque d'un vrai chrétien, c'est l'amour pour les autres et surtout l'obéissance à la parole de Dieu. L'apôtre Jean a écrit « Quiconque dit « Je l'ai connu » et ne garde pas ses commandements est un menteur. « Car je suis l'éternel votre Dieu » Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Lévitique 11, verset 44. Dans Ésaïe chapitre 35, verset 8, le prophète a écrit « Il y aura là une route, un chemin, qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Même les ignorants ne pourront pas s'y égarer. » Vous pouvez remarquer ici, à travers ce verset, que l'obéissance à Dieu n'est pas quelque chose de difficile à faire. Quand nous aimons Dieu de tous nos cœurs, et que nous nous disposons à l'obéir, Dieu lui-même nous aidera en produisant en nous le vouloir et le faire selon qu'il lui plaît. Le Dieu créateur n'est pas un tyran qui nous demande de faire une chose alors qu'il sait que notre nature ne nous le permet pas. Alors, ceux qui croient que l'être humain est comme un arbre ou un objet incapable d'obéir à Dieu doivent avoir ici beaucoup de mal à s'en sortir. L'apôtre Paul a écrit aux chrétiens à Rome et il a dit « De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour la sainteté et pour faire la vie éternelle. » Romains 6, versets 19 et 22. « Je vous exhorte donc, bien-aimés,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 Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en poursuivant jusqu'au bout la sainteté de la crainte de Dieu. » De Corinthiens 7, verset 1 « Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et de cupidité, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'il ne soit pas même nommé parmi vous, comme il convient à des saints. » Ephésiens 5, verset 3 à 4 car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » 1 Thessaloniciens 4, verset 7 Pour sa part, l'apôtre Pierre a écrit dans une de ses lettres, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. » 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 à 16 « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » 1 Pierre chapitre 2 verset 9 Le Seigneur a dit dans Apocalypse chapitre 22 verset 10 à 11 « Le temps approche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui a souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice. » que celui qui est saint se sanctifie encore. »